La rétroaction sandwich, elle consiste à relever d'abord un élément positif de la prise de parole d'un père, puis un élément à améliorer et, finalement, une recommandation, un conseil ou une suggestion est proposée pour aider le père à améliorer ce qui a été moins bien réussi. Puisque l'élément à améliorer est précédé d'un commentaire positif, il est mieux reçu et la personne peut voir qu'il n'y a pas que des éléments moins bien réussis dans sa prise de parole. En plus, on lui propose des pistes d'amélioration, ce qui montre qu'il est possible de progresser à l'oral. Mentionnons que toute production orale est composée d'éléments positifs et d'éléments à améliorer. Ce qui varie d'une personne à une autre, c'est la proportion de chacun des éléments. Il est important de savoir qu'une personne qui ne ferait que relever des éléments à améliorer sans faire ressortir les éléments positifs pourrait faire décroître la réceptivité des pairs vis-à-vis de futurs commentaires et faire en sorte de briser toute réceptivité de leur part. Voici un exemple de rétroaction sandwich. J'ai remarqué que les gestes utilisés appuyaient les propos, entre autres pour indiquer la grandeur. Cependant, le débit était rapide au départ, ce qui ne m'a pas permis de bien entendre l'introduction. Lors d'une prochaine prise de parole, il pourrait être bien de faire davantage de pauses au début de la prise de parole pour ralentir le débit.